Putain, c'est dur. Par contre, ce qui n'est pas compliqué, c'est de corriger ton langage quand tu parles japonais. Je t'explique. Alors, si tu apprends le japonais avec ça, ou avec ça, ou avec ça, ou avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Lire des mangas, regarder des animés, c'est bien, c'est cool, c'est fun, c'est génial, il y a de super trucs. Seulement, lorsque tu vas au Japon, évite absolument de parler comme dans un animé. C'est pas parce que tu l'as entendu dans l'animé qu'il faut absolument le reproduire dans la vraie vie. C'est-à-dire les « Nanda, Korewa, Omaewa, Tout ça, vite Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accent au Japon, c'est très important. Si tu te permets de parler comme ça au Japon, t'as aucune chance de communiquer avec les gens. Pire, tu peux avoir des ennuis. C'est comme le fameux... Qui pour nous, je le reconnais, pour nous en tant que français, un truc qui te saoule... Ah oh, putain. Ah putain <rire> On fait ce son pour tout et rien. Au Japon, pour un japonais ou une japonaise, c'est très agressif comme son. C'est pris comme une insulte. C est, c est, c est... Tu peux avoir des problèmes avec ça. Donc lorsque tu vas là-bas ou que tu es avec des amis japonais, absolument, ne fais pas. Et ce n'est pas parce que tu as entendu plusieurs fois « Kso » dans Akira ou One Piece ou Dragon Ball qu'il faut l'utiliser à outrance. Évite d'utiliser ça, XO ça veut quand même dire merde, putain, enfin évite. En fait, euh, je pense qu'il y a une version DOS ou PC ou machin qui est en abandonware très certainement, alors que oui. sur Famicom, on JAP. Euh... Je peux comprendre que l'utilisation du terme JAP te soit familière. Parce qu'en France, tu as vu des cartouches avec écrit... Cartouches, ouais, je sais, ça fait très vieux, mais en même temps, on s'en fout. Des cartouches avec JAP dessus, J-A-P, ou des CD avec J-A-P, ou des bouquins avec écrit J-A-P, mais au Japon évite d'utiliser JAP pour dénominer quelque chose. Un bouquin, une version, un jeu vidéo, évite. Ça renvoie à l'après-Seconde Guerre mondiale, là où les Japonais étaient... Euh étaient pestiférés aux états unis les Américains leur disaient Go home Jap, c'est très, très, très négatif, donc évitez. Si tu es motivé à travailler ton japonais, t'as autre chose qu'une application. T'as des boutiques et des boutiques en ligne. Pour ne citer qu'elles, il y a Junko Bookoff, où tu pourras y trouver des ouvrages comme ça, Minna no Nihongo tu pourras y trouver « Kodomo no Nihongo » qui est pas mal pour commencer, vraiment. « Tanoshi Nihongo » Et puis surtout des cahiers d'écriture pour travailler ton hiragana et ton katakana. Ça, c'est génial. Ça te permet de travailler ton hiragana et ton katakana tout en t'amusant. Il y a un éditeur français qui s'appelle Omakebooks qui en a sorti. Donc tu peux éventuellement aller voir. Je laisse le lien dans la description. <rire> voilà, cette vidéo est terminée. Par contre, chez Junku Junko Eboukov, tu peux aussi y trouver des DVD, des CD, des bandes dessinées, donc des mangas. Tu y trouveras tout ce qu'il te faut pour parfaire ta lecture, ton écriture et ta sataxe japonaise. Sur ce, à plus